Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je vais parler de, de la fin de la fin des temps, euh, surtout euh, du grand avertissement, du, du grand miracle, des trois jours des ténèbres, du millénium et euh, un peu de l'antéchrist, donc là euh, bon, je suis assez d'accord avec ce qui est indiqué sur ce graphique, euh, je vais commenter euh, des images euh, que j'ai... Tiré de ce site euh, sanctuaire je, je vous invite à, à regarder le site si vous voulez plus de renseignements. Alors, euh, on, y a, donc on peut voir que le plan de rédemption du Père euh, se divise en trois airs l'ère de justice, qui correspond au Père ou à l'Ancien Testament l'ère de miséricorde, qui correspond à l'ère de Jésus-Christ, du Fils, ou du Nouveau Testament, Nouvelle Alliance. Et euh, enfin l'ère de, de sainteté, l'ère du Saint Esprit. Euh, alors je j'aime pas euh, j'aime pas les, les vocables Troisième Testament, Future Alliance ou Second Avènement, mais euh, je préfère celui de Millenium parce que c'est celui qui est utilisé euh, enfin est, je pense que c'est un terme plus juste de dire millennium pour les mille ans de, de du règne du, du Christ et dans dans l'Apocalypse de Saint Jean euh, chapitre 20 euh, donc voilà donc, euh, donc je, je vais pas lire les, les, les images systématiquement hein, je vous laisse mettre sur pause si vous voulez plus de détails euh, l'ère de Dieu le Père donc euh, c'est l'ère de justice euh, qui correspond à la date de la création enfin qui commence à la date de la création de l'univers, en fait, euh, il faut savoir que le monde a à peu près 6000 ans. Hein. Le monde, euh, est, il faut vraiment s'imaginer euh, que le monde n'a que 6000 ans. Ça, c'est le, le monde a été créé en moins 4000. Adam et Ève ont été créés en moins 4000 avant Jésus-Christ. Euh, et d'ailleurs, les juifs euh, ont gardé ce calendrier. Hein. Les juifs ont le bon calendrier. Euh, et donc euh, c'est donc ça, le, le Adam et Ève ont été créés en moins 4000 euh, avant Jésus-Christ et, euh, et le, le, ils, ont, ils ont désobéi au seul commandement de Dieu à l'époque qui était de ne pas manger du fruit euh, de l'arbre de, la, de la connaissance du bien et du mal. Malheureusement, Satan déguisé en serpent a séduit Ève qui, lui a, qui, qui a mangé du fruit défendu et, et qui l'a présenté à Adam euh, qui en a mangé aussi. Et donc cela constitue le péché originel et donc euh, l'humanité est rentrée dans l'ère de, de la souffrance, euh, de la maladie, de la vieillesse, de la mort, etc et euh, le ciel a été fermé, et euh, ensuite, lorsque le Christ est mort, donc on est rentré dans l'ère de la miséricorde, l'ère du Fils, et là le ciel a été ouvert pour les, ceux qui sont en état de grâce, c'est à dire, pour être en état de grâce, là je renvoie à des vidéos que j'ai faites euh, précédemment, vous pouvez voir ça sur ma chaîne YouTube, sur ma chaîne, euh, il faut être en état de grâce, donc il faut être un bon catholique. La meilleure, le meilleur, euh, la meilleure manière d'être en état de grâce, c'est d'être un bon catholique. Et euh, parce que au ciel, nous serons tous catholiques. Ça, c'est sûr. Nous serons tous catholiques au ciel. Euh, donc ensuite, donc l'ère du du Fils durerait 2000 ans. Et après, nous rentrerions dans l'ère du millénium. Donc, autrement dit, euh, l'histoire de l'humanité ne durerait que 7000 ans en tout. C'est-à-dire 4000 ans d'ère de justice, l'ère du Père, l'ère de l'Ancienne Alliance, 2000 ans d'ère du, du Fils, de miséricorde, et ensuite un millénium de 1000 ans. Euh, alors là, dans, dans cette image, ils disent, euh, 1700 ans, je sais pas d'où ils tirent ça, mais dans, dans, dans le chapitre 20 de l'Apocalypse, l'écriture parle de 1000 ans. C'est un millénium. Euh, donc, en fait, si vous, si vous voyez, nous sommes en 2018, à l'heure d'aujourd'hui. Euh, l'ère de, de... Donc, si, si on compte bien, l'ère de justice, 4000 ans. Ensuite, mort du Christ, 2000 ans, donc ça nous ramène à aujourd'hui. Le Christ serait né en moins 400, en en, pardon, en, moins, en moins 4 ou moins 6 avant Jésus-Christ. Euh, et il est mort à peu près à 33 ans, donc euh, vraisemblablement en, en 30 après Jésus-Christ. Euh, donc nous, nous sommes vraiment à une période charnière de l'histoire de l'humanité, entre euh, l'ère de miséricorde et le millénium, c'est-à-dire euh, que nous allons ba bientôt basculer dans le, dans le millénium. Euh, et euh, le premier acte de ce millénium, euh, enfin de, de, de ce basculement, c'est le grand avertissement. Il y aura ensuite, moins d'un an après, le grand miracle comme prophétisé à, Bar à Garabandal en Espagne. Euh, ensuite la période de, de, de l'antéchrist et du faux prophète avec les deux témoins. Et les trois jours de ténèbres euh, qui ouvriront après au millénium, à la nouvelle terre, aux nouveaux cieux. Euh, là, le graphique parle d'enlèvement. Je ne sais pas quel crédit euh, accordé. Euh, Vraisemblablement, il peut y avoir un, en, un, un enlèvement. Euh, ça a été prophétisé, mais euh, ce n'est pas très clair dans, dans les écritures. Euh, donc là, il y a un tableau qui récapitule un peu euh, tout, ce que, tout ce que je viens de dire. Euh, donc en fait, euh, tableau 3, effectivement, Saint-Esprit, Dernier Testament, euh, Milan. Je sais pas pourquoi il parle de 1700 ans. Euh. Enfin, voilà, je vous laisse mettre sur pause pour, euh, pour lire mieux, un peu mieux. Là aussi, alors j'ai trouvé intéressant de vous montrer cette image, euh, surtout pour les cinq euh, premières églises. Euh, après, pour les 6e et 7e églises de Philadelphie de l'Odyssée, je ne sais pas trop quoi en penser, parce que les, les dates sont incohérentes. Euh, pour moi, euh, euh, après après, euh, enfin, dans quelques années, on va basculer dans, dans le millénium, donc c'est dire que mille ans. Euh, je ne sais pas pourquoi eux, ils disent que le millénium, euh, ou en tout cas euh, euh, la fin du monde, aura lieu dans 1700 ans. Euh, vraisemblablement, dans, dans les écritures, on, on, ce sera plutôt, d'après les écritures, ce sera plutôt une période de mille ans. Mais donc par contre je suis d'accord pour dire que nous sommes dans, dans l'église de Sartre, donc de, depuis la révolution de 1789, euh, à l'ultime avertissement, euh, nous sommes dans, dans, dans, dans, dans l'ère de la raison, des fausses lumières, des faux prophètes, euh, de l'apostasie, de la déchristianisation, effectivement l'antéchrist est déjà sur terre c'est sûr, l'antéchrist respire euh, le même air que nous à l'heure actuelle, euh, mais j'y reviendrai un peu plus tard dans, dans cette vidéo. Donc euh, l'ultime avertissement effectivement va marquer un point de rupture, un point de bascule, parce que nous allons rentrer dans, dans une période euh, où les événements vont s'enchaîner entre la prise de pouvoir de l'antéchrist, vraisemblablement suite à une guerre, alors après l'avertissement, ça va être une période euh, très, euh, très propice pour évangéliser ses, ses proches. Euh, donc là, en fait, là on parle de... Là après c'est un texte qui, qui décrit un peu ce que, ce que sera l'avertissement. Alors il faut savoir que la Sainte Vierge à Garabandal, c'est en Espagne, est apparue à, à quatre voyantes ou cinq je sais plus euh, mais elle a elle a elle a prophétisé euh, bah, en fait elle a prophétisé l'avertissement le grand miracle euh, et le châtiment euh, donc je, je vous laisse lire hein. l'avertissement je suis déjà euh, j je l'ai déjà évoqué dans une précédente vidéo ça fait, d'ailleurs une de mes premières vidéos. Je vous laisse voir ça sur ma chaîne. Euh, je vous laisse lire si ça vous, si ça vous intéresse en appuyant sur pause. Je ne vais pas non plus tout vous lire, ça, ça ferait, la, la vidéo serait trop longue. Et je vous renvoie encore une fois à ma, à ma précédente vidéo sur l'avertissement. Euh, donc par contre ce qui est intéressant à, à, à signaler c'est que euh, une, une comète euh, nous avertira du grand avertissement en fait nous allons, nous allons euh, il n'y aura pas de doute pour chacun d'entre nous au moment où nous vivrons l'avertissement puisque nous allons rentrer tous dans l'éternité et subir un mini jugement et alors cette même comète doit revenir donc euh, bah, après les trois jours de ténèbres alors euh, des, mes recherches sur internet m'ont amené à dire que euh, 2036 est une date euh, assez euh, propice pour ce retour de cette comète parce que euh, on peut, on peut lire par exemple sur wikipédia que les comètes adonis et apophis donc ces deux comètes ce sont deux comètes qui euh, croiseraient la terre qui pourront même la percuter je, je pense d'après moi en 2036 ceci dit euh, c'est assez difficile de temporiser euh, tous ces événements euh, je pense que l'avertissement euh, aura lieu d'ici quelques mois, quelques années, vraisemblablement. Euh, maximum, je dis bien grand maximum, l'avertissement aura lieu en 2029, parce que ça laissera une période euh, suffisante pour le règne de l'antéchrist. Et ça correspondrait après euh, à cette comète qui revient et s'écrase sur la Terre, et qui marque la, la, la, fin de, la fin des temps, et qui marque l'entrée dans, dans le millénium, donc les, les, le règne de Dieu sur Terre pour mille ans. Il euh, y, y, y a un faisceau d'addis pour dire que cette comète reviendra en 2036 Mais Encore une fois, c'est très difficile de, de temporiser. En tout cas, il faut toujours être prêt en étant en état de grâce, et donc en étant un bon catholique. Alors le grand miracle, euh, là, là encore je ne vais pas vous lire le, le texte, hein, vous, je vous laisse mettre sur pause si ça vous intéresse. Euh, le grand miracle est, sera quand même un grand témoignage euh, euh, du surnaturel, de, de l'existence du surnaturel, c'est à dire que tout n'est pas que physico-chimique, loin de là, euh, il y a na la nature mais il y a aussi la surnature, c'est pour ça que les miracles existent euh, et euh, alors il faut savoir que le grand miracle donc aura lieu moins d'un an après le grand avertissement euh, et la Sainte Vierge a promis que ceux qui assisteront à ce grand miracle seront guéris, donc j'imagine de toutes leurs maladies. Et c'est intéressant euh, d'essayer d'être présent à ce grand miracle, donc c'est à Garabanda dans les montagnes euh, en Espagne. Euh, ça, ce sera intéressant d'y être et là je vous renvoie une association euh, qui s'appelle euh, l'association euh, Saint Christophe. Saint Christophe, voilà. Euh, est... L'association euh, Saint Christophe joue... qui organise donc euh, un ramassage par car ou même par avion pour aller au Grand Miracle, euh, parce que en fait. Euh, donc si vous lisez les, les images hein, en mettant sur pause vous apprendrez qu'une que des voyantes de Garabandal euh, euh, connaîtra la date du grand miracle huit jours avant donc euh, ça nous laissera huit jours pour nous organiser pour y être donc cette association donc Saint Christophe euh, pourra vous y emmener, donc si vous voulez y aller, Thierry euh, c'est intéressant de, de, de vous inscrire à cette, à cette agence, sachant que euh, je pense qu'il faudra être en possession de tous ces moyens pour survivre aux tribulations. Alors le châtiment, euh, là, là encore hein, je, je lis pas, hein, vous mettez sur pause, euh, le châtiment en fait euh, c'est-à-dire que les péchés de l'humanité sont tels, il y a des millions d'avortements euh, par an, euh, le monde est impur au possible, euh, le bien se transforme en, ma en, en... enfin plutôt le mal se transforme en bien, euh, le faux euh, est prôné en dogme, euh, le lait est euh, promu, euh, il suffit de voir euh, l'art contemporain... Hein, euh, euh, le Domesticator euh, devant, euh, devant Beaubourg, euh, le, le, le, le Plug Anal à Place Vendôme, euh, le Vagin de la Reine euh, au château de Versailles. Enfin, bref, je, je, je ne vais pas non plus. Euh... La liste est trop longue, malheureusement, de tous les, de tous les scandales euh, euh, de l'heure actuelle. Mais en fait le, le châtiment est nécessaire, hein. c'est un mal pour un bien, c'est-à-dire que Dieu c'est-à-dire que Dieu, euh, euh, qui aime bien châtie bien, et c'est tout à fait, euh, bib biblique je dirais. Euh, les péchés de l'humanité sont tels que Dieu va envoyer un châtiment euh, sous forme de, de feu, euh, parce que Dieu s'est interdit à utiliser l'eau suite au déluge, Dieu s'en est repenti. Et Dieu n'utilisera plus l'eau pour euh, pour châtier l'humanité telle qu'il a châtie au déluge. Euh, Dieu utilisera le feu. Donc que ce soit par le feu nucléaire ou je pense plutôt à une pluie de soufre, une pluie, une pluie euh, venue du ciel telle que il, euh, il, il a été euh, euh, fait euh, lors du châtiment de Sodome et Gomorre, ces deux villes, un euh, et tel que ça a été prophétisé aussi à Akita en 1973 au Japon lors d'une apparition de la Très Sainte Vierge Marie. Alors Maitreya, c'est euh, un autre nom pour l'Antéchrist. Euh, là non plus, je, je ne vais pas lire. Hein, je vous laisse mettre sur pause. Euh, je vous laisse mettre sur pause, euh, sachant que je ne suis pas d'accord euh, totalement avec disent dans, ce... dans ces deux images en fait. Euh, donc l'antéchrist, euh, euh, l'identité de l'antéchrist est inconnue à ce jour. Est inconnue euh, en fait, euh, mais ce qui est sûr, c'est que l'antéchrist vit à l'heure actuelle. C'est-à-dire que l'antéchrist respire le même air que nous. L'antéchrist foule la, présentement la même terre que nous. Alors on parle de Barack Obama, euh, je ne sais pas, peut-être, il faut être prudent, nous sommes avertis. Et euh, alors il faut savoir que l'antéchrist règnera dans... Enfin, dans le nouvel ordre mondial, alors le nouvel ordre mondial, en fait, c'est un monde unifié sous un même pouvoir, euh, donc ce sera le pouvoir de l'Antéchrist. Et euh, vous voyez que déjà l'ONU a divisé le, le monde en, en dix régions. Et euh, effectivement, l'Apocalypse, euh, le livre de l'Apocalypse parle de. Euh, lors du règne de l'Antéchrist, le monde sera divisé en dix régions. Donc là, vous pouvez les voir à peu près. Alors, peut-être que. Peut-être qu'Emmanuel Macron sera un des dix rois. Euh, mais en tout cas, euh, lors du. du enfin. Pour que, pour que le, le monde soit gouverné par l'antéchrist sous le gouvernement mondial, sous le nouvel ordre mondial, il va falloir la troisième guerre mondiale. C'est-à-dire que si vous regardez la construction géopolitique du monde, vous verrez que chaque guerre mondiale a fait progresser le nouvel ordre mondial. C'est-à-dire qu'après la première guerre mondiale, Bon déjà on a on a, on a détruit les, les, les, les états catholiques tels que l'Autriche-Hongrie, etc. Euh, mais on a créé la SDN, la Société des Nations, embryon de l'ONU, qui est née après la Seconde Guerre mondiale. Après la Seconde Guerre mondiale est née le FMI, la Banque, la banque mondiale. Euh, et avec l'ONU, bien évidemment, toutes les l'OMC, l'OMS, etc. Toute cette architecture qui va servir le, le nouvel ordre mondial de l'antéchrist. Et il va falloir une troisième guerre mondiale pour imposer cette dictature de, de l'antéchrist. C'est-à-dire qu'on va dire, bah écoutez, les nations ne nous, nous garantissent pas la paix, donc on va abolir tous les états nations, on va unifier le monde, euh, et bien sûr, il y aura une monnaie unique, une religion unique, alors, cette, cette monnaie unique, ce sera, euh, ce sera euh, par la puce RFID, implantée sous la peau, c'est-à-dire que, euh, bien évidemment, la guerre va entraîner un chaos économique, et en plus un chaos social, mais ce chaos économique va servir de prétexte euh, pour instaurer une monnaie unique, une monnaie virtuelle, une monnaie... Euh, une monnaie donc euh, utilisable avec cette puce RFID et uniquement avec cette puce RFID c'est à dire qu'il faudra euh, en fait ce, cette, cette puce RFID est la marque de la bête de l'apocalypse et il faudra absolument la refuser quitte à être clochard ça c'est évident hein. c je vous invite à lire l'apocalypse c'est vraiment un livre euh, d'actualité, euh, voilà. Si vous ne, si vous ne connaissez pas le livre de l'Apocalypse, euh, lisez-le. Euh, donc euh, voilà pour euh, l'Antéchrist. Hein, je, je vous laisse, euh, je vous laisse euh, lire le lire les images. Alors euh, pendant l'antéchrist, il n'y aura plus de, il y aura ce qu'on appelle l'abomination de la désolation, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de messe. Euh, C'est à savoir, il n'y aura, aura plus de messe, plus de sacrement. Alors après, euh, on finit par euh, un message de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc là non plus, je ne vais pas lire, hein, je vous laisse euh, mettre sur pause. Euh, donc, il s'agit des, des trois jours de ténèbres. Donc, le, le Christ a, a révélé ces, ces trois jours de ténèbres. Alors, c'est important. Hein. Enfin, je, je vous invite vraiment à lire toutes les images que j'ai publiées, que, que, je vous, que je vous fais défiler en ce moment. Euh, donc, les trois jours de ténèbres, euh, on voit euh, dans cette image. C'est le, le dernier acte des tribulations. Et après il y aura le millénium, la nouvelle terre, les règnes de Dieu, le règne de Dieu sur terre pour mille ans. Euh, donc je, je vais faire une vidéo sur comment se préparer à la fin des temps, je pense que c'est important. Je vais lire la conclusion quand même. Les âmes ayant répondu « oui » à Dieu seront marquées du signe de la croix sur leur front par l'ange du Seigneur, tandis que celles marquées du signe de la bête ayant répondu « non » iront en enfer. Donc quand on va en enfer, c'est pour l'éternité. Car rien d'impur ne doit entrer sur la nouvelle terre. Il convient de passer par la porte étroite, le chat de l'aiguille, pour y arriver. La moisson du Seigneur ou l'ivraie sera séparée du beau grain des âmes en état de grâce ou celles en état de péché mortel, c'est la vendange du Seigneur où tu ayant donné sa vie, sera appelé martyr, c'est-à-dire toutes celles qui devront mourir du fait de l'antéchrist. Euh, alors là après, euh, donc pendant cette période donc des, des, tri des, des tribulations hein, du grand avertissement jusqu'à la nouvelle terre. Un quart vont mourir dans les guerres, révolutions, famine, peste, un quart par les persécutions dans l'antéchrist, la vendange, un quart rappelé au ciel, et le quart restant appelé pour le règne de Dieu. Donc là graphique les deux tiers de l'humanité, hein, là on voit que finalement euh, ce sera le quart, en fait on ne sait pas, vraisemblablement ce, bon, ce, ce sera entre le quart et, et, et, le, et les deux tiers de l'humanité qui, qui, qui pourront euh, vivre le millénium. Alors après le après on conclut par la Pâque du Seigneur, bon je, je sais pas trop euh, quoi en penser, je, je, vous laisse, euh, je vous laisse mettre sur pause si ça vous intéresse. Voilà, que Dieu vous bénisse et à bientôt.